Je suis Jean-Paul Carteret, maire de la commune de Lavoncourt en Haute-Saône, 350 habitants. Je représente ici au comité d'orientation de villes, villages et territoire Internet l'association des maires ruraux de France. Et je peux témoigner, euh, ma commune est labellisée 4A de l'intérêt d'avoir le panneau à l'entrée du village parce que euh, ça interpelle les passants, ça interpelle aussi parce qu'il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi les entreprises, les PME, les associations qui ont besoin du numérique pour vivre dans les territoires. D'ailleurs, c'est un gage d'égalité et d'équilibre dans les territoires, le numérique. Donc c'est important. En ce qui nous concerne, nous donnons des cours d'informatique depuis plus d'un quart de siècle. Et je peux témoigner qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne connaissent pas l'usage. Donc c'est très important de, de continuer chaque année des formations. Nous avons l'école numérique, aussi, comme elle a été décrite précédemment, avec les tableaux numériques, avec la valise d'ordinateur qui se déplace et les enfants les plus jeunes âges sont prêts à entrer dans, dans l'ère du numérique et dans la transition. Nous avons aussi un site internet de la commune qui nous permet de communiquer, qui permet aux associations qui ont un lien avec ce site de créer leur propre, leur propre site. Et on crée un lien, y compris avec les blogs de, de, des associations du village. On a surtout, c'est important, une borne visio service qui permet de non seulement de, de maintenir mais de rapprocher des services on est éloigné, par exemple le pour l'emploi, la CAF, la MSA, le droit des femmes et des familles sont connectés à cette borne qui évite des déplacements parfois longs pour aller jusqu'à la ville et rencontrer les permanents de façon physique. Nous avons labellisé aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est tout ce qui est financier avec la banque, avec la DGFiP. Les habitants de mon village peuvent payer directement leur, leur taxe locale avec la carte bleue depuis chez eux. Ça paraît être quelque chose d'important. Nous avons mis aussi des QR codes sur les tombes des soldats. Euh, ça, c'est important parce que simplement avec un smartphone, euh, on peut retrouver euh, euh, où le soldat a été décédé, à quel, enfin, à quel moment dans l'histoire. Prochainement, nous allons aller encore plus loin. La semaine prochaine, nous allons offrir des tablettes numériques aux résidents du foyer logement de notre village. Et nous allons, du coup, leur permettre de, de, de se reconnecter avec leur famille, et leurs enfants qui sont parfois loin maintenant. Donc, c'est pour nous très important euh, de faire vivre aussi l'intergénérationnel avec le numérique. Merci.